Alors aujourd'hui, je posais la question des violences policières. Peut-on parler de violences policières en France Et je posais une question complémentaire. Est-ce que les règles du maintien de l'ordre sont piétinées Voilà, pour débattre de ces questions, de cette question et de ces questions, nous avons trois invités par ordre alphabétique. Hugo Bernalicis, qui est député de la France Insoumise du Nord. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Christophe Corel, qui est ancien de la PJ détaché au ministère de la Justice, auteur de « Police nationale ». L'envers du décor, aux éditions de Noël, bonjour. bonjour. Et Jacques de Maillard, qui est professeur de sciences politiques, auteur de Police et Société en France, aux éditions Presse de Sciences Po, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous tous les trois. Bien, alors, euh, je vais partir sur une déclaration, parce que la France Insoumise se fait entendre, se fait remarquer, déclaration de Mathilde de... Panot. <rire> Hugo Bernalicis. Gérald Darmanin emploie la police comme une milice privée. Vous dites la même chose ce matin Oui, euh, et je vais vous en faire la démonstration. Euh, c'est que dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans le Code de déontologie, euh, dans, dans notre droit en réalité, euh, il est prévu que euh, la police soit un service public euh, qui n'est pas à l'usage uniquement de ceux à qui on la confie, c'est ce que dit la, la, la Déclaration des droits de l'homme, mais euh, pour l'intérêt général et pour la défense notamment des droits humains. Et des biens, des droits humains, donc le droit de propriété, euh, les biens, ça fait partie dedans. La pas de difficulté avec ça. Sauf qu'il y a une petite hiérarchie entre, et vous en conviendrez oui, sans doute, évidemment. entre les atteintes aux personnes et les atteintes euh, aux biens, évidemment. Et ceci a son importance dans notre débat, puisque nos voisins ont déjà tranché, euh, depuis plus longtemps que nous, euh, ce genre de dilemme, si si est qu'il y ait hein, qu un dilemme euh, en la matière. Et donc quand vous utilisez euh, la force publique dans votre intérêt propre, d'un point de vue du gouvernement en fait, hein, d'un point de vue politique, et non pas pour permettre les droits de quel droit parle-t-on Liberté d'expression Liberté de manifestation Alors c'est un comportement, c'est un usage milicien de la force publique et de la police. Et donc c'est ça le fond euh, du, ça du, je, du problème. Euh, c'est pour ça que je, vous, je commence comme ça. Hein. Mais je vous très sérieusement. Il peut y avoir je... un slogan, un effet slogan, vous avez raison, oui, mais oui, derrière il oui, y, y a une question. argumentation. Bon, bah, euh, évidemment. Vous m'expliquez, vous êtes d'accord ou pas, Christophe Correl Écoutez, Je crois qu'on est malheureusement dans, dans, dans, ce qui, dans ce qui fait beaucoup aujourd'hui notre société, dans une, dans une caricature et dans une réflexion un petit peu binaire. C'est-à-dire qu'on a, on a cette impression qu'il faut choisir entre noir ou blanc, on n'a jamais effectivement de nuances. Et moi je, je, je tiens à rappeler ça et je suis ici aujourd'hui pour ça, c'est mon ADN, c'est comme ça que je fonctionne. Je veux absolument trouver de la nuance dans tous les propos et être ben constructif. Moi j'aime ça aussi. À hein. chaque fois. Je suis voilà, comme exactement. vous, j'aime ça aussi. Je le sais très bien. Et donc, euh, je crois qu'aujourd'hui, on a cette difficulté de reconnaître à la fois euh, qu'on a euh, des, des violences dans les manifestations. Elles sont partagées. J'ai absolument aucune difficulté à, à, à le dire ça, mais que euh, effectivement, on a cette, on a, on a cette, cette difficulté de reconnaître le, la, le nécessaire devoir de réponse de l'État vis-à-vis de ceux qui veulent casser du flic dans les manifestations. Il y en a. On ne peut pas le dire. Et aussi. Euh, que cela doit se faire strictement dans l'état de droit et qu'il est aujourd'hui fondamental de dénoncer sous réserve d'enquête les excès de certains policiers. Donc vraiment, c'est cette nuance qu'il faut, à mon sens, trouver. On a du mal aujourd'hui à dire, dans une même phrase, dans un même propos, euh, que euh, de dénoncer les excès euh, de certains manifestants euh, et de dénoncer aussi les excès de, de, de certains policiers. On a des, vrai. des blessés graves... Vrai. Il y en a eu à sainte soline euh, le week-end dernier des manifestations, des manifestants pardon qui sont blessés gravement, des familles qui potentiellement vont perdre euh, quelqu'un de leur famille, ou en tout cas qui est gravement blessé et Il y a des familles de policiers qui sont exactement dans la même situation puisqu'il y a aussi des blessés côté gendarmes et côté policiers. Donc j'aimerais bien qu'on ait euh, dans la société en général euh, et de la part de nos autorités, de nos représentants, de nos élus, euh, des, des propos qui soient un petit peu plus nuancés et qu'on qu soit vraiment dans cette capacité de, de parler des deux problématiques. 154, 154 membres des forces de l'ordre blessé hier lors des manifestations euh, quel est votre regard Jacques de Maillard sur cette phrase de Mathilde Panot et cette euh, euh, accusation hein. Gérald Darmanin emploie la police comme une milice privée oui je pense que les responsables politiques doivent faire attention à l'usage des termes qu'ils qu peuvent utiliser euh, euh, du côté de Gérald Darmanin on a eu toute une série d'affirmations qui ont été des affirmations qui ont été démenties par les faits euh, ou qui ont été des approximations du point de vue juridique, du point de vue des, des par exemple, des, des manifestations interdites euh, auxquelles la participation serait un délit, enfin ou non déclaré euh, sur l'usage des LBD euh, à Sainte-Soline, euh, qui en fait sur le quad avait eu lieu en dépit de ce qu'il avait dit au départ. Donc la parole politique elle est extrêmement importante. Je pense qu'elle est extrêmement importante dans ces moments-là qui sont des moments tendus. On a parlé de violence dans les deux sens. Et euh, le ministre de l'Intérieur a une responsabilité. Il a une responsabilité en, euh, euh, en utilisant des termes juridiques adéquats, en décrivant euh, la situation. Je pense que euh, parler d'usage milicien, ça, ça me paraît être un terme euh, excessif. Et je, je pense qu'il faut que les, les termes politiques décrivent les choses telles qu'elles sont. Euh, nier euh, les violences policières, c'est un déni. Mmh. Euh, parler d'usage milicien, ça me paraît excessif. Voilà, vous faites vous aussi, vous êtes dans la nuance. Si j'ai bien compris, et hein. sauf moi, sauf vous, Ego gouvernance. Vous, vous, vous. Mais la milice privée, non, parce que si milice, le je... mot milice. Je Pardon, gouvernance. Je... C'est ce que ça veut dire une milice. Bah, oui, justement, oui, oui. Une, oui. un usage de la force à titre privé et pas à titre public, c'est la grosse différence. Alors après, dans l'histoire, oui, ça peut avoir un poids, j'en conviens. Mais justement, bah, dans l'histoire, ça parle peu, des poids de l'histoire. un poids, oui, oui, ça peut. J'ai été étonné de, de mmh. remarquer que la Ligue des droits de l'homme avait fait euh, suite aux déclaration de Gérald Darmanin euh, au Sénat, indiquant mmh. qu'il souhaitait euh, supprimer leurs subventions. Oui, S'interroger je... sur le mmh. fait que l'État donne des subventions à des associations euh, qui étaient présentes, comme la Ligue des droits de l'homme à Sainte-Soline. Dans l'histoire, la dernière fois qu'un pouvoir en place s'en est pris à la Ligue des droits de l'homme, bah oui, excusez-moi, mais c'était pendant le régime de Vichy, donc, donc pas très glorieux. Hein. Vous assimilez Est-ce que vous assimilez le Gérald Darmanin Non, je vous fais juste ah, le rappel bah, historique. Bastien Lachaud l'a fait, mais enfin bon. – Pas vous, mais Bastien Lachaud qui est un Alors député regardez, à LFI. Hein. – Je suis encore plus nuancé que mon collègue Bastien bon, Lachaud pour vous faire plaisir aujourd'hui Mais ce matin. pas me faire plaisir <rire> !– mais, non, mais, et, et, non mais pourquoi vous prenez C'est pas me faire non, mais plaisir. – Ce n'est pas le régime de Vichy, Gérald Darmanin, Alors est on est d'accord, on mais, oublie. – Mais sauf que c'est dans, dans les deux cas, c'est les deux bon. seuls moments dans l'histoire où c'est le cas, je suis désolé. Ça c'est factuel. Alors comment vous voulez que je vous le dise moi, Je ne peux pas vous dire… Euh... Bon. Bon, alors, Mais euh, sur, je peux, si je peux je vous je sur vous le pose une question. Je, je pose une question parce que tout à l'heure, euh, Christophe Corel a posé une bonne question. Est-ce que mettre en accusation les policiers n'est pas encourager les casseurs et ceux qui veulent détruire la République justement je vais y revenir parce que sur ça les... c'est le fond du problème me semble-t-il ouais. l'une des l'une euh... des questions non vous êtes d'accord cas... ou pas ben non, non. c'est aussi c'est aussi caricatural non ah, évidemment ouais, non non mais évidemment qu'il faut dénoncer des des, des, des, des des violences excessives de la part de certains policiers évidemment ça veut pas dire qu'il faut dénoncer l'emploi le, le, de, de la force euh, ouais. euh, par les policiers de façon générale en fait et ceux à qui il appartient de dénoncer les policiers de... peuvent et doivent employer la force mais évidemment mais il faut une réponse effectivement aux dégradations ouais. aux violences qui sont commises par par certaines personnes qui n'y viennent et là je j'insiste vraiment parce que pour moi c'est fondamental, euh, je fais une différence entre les manifestants qui viennent effectivement s'opposer à un projet de loi politique mmh. oui. et ceux qui ne viennent pas juste pour manifester mais qui viennent pour s'en prendre soit à des policiers soit à des, à des biens en fait, publics ou privés. viennent pour s'en prendre aux policiers et à la République, quel que soit l'objet de la et, manifestation. Et il est fondamental pour moi, oui. j'ai beaucoup d'amis qui sont dans ces manifestations et je le respecte au plus haut point, je crois que c'est fondamental de pouvoir manifester oui. quand on n'est pas d'accord. Oui. Mais les manifestations ont des limites et et la limite, c'est le champ de la loi finalement, c'est les atteintes aux biens et les atteintes aux personnes, surtout les atteintes aux personnes, et en l'occurrence les atteintes sur les policiers. Ceci étant dit, euh, je veux aller plus loin encore dans la, mm -hmm. dans, dans la réflexion. Il euh, y a une responsabilité particulière de Gérald Darmanin parce qu'il est ministre de l'Intérieur, et des policiers, policières et gendarmes, parce qu'ils sont euh, dépositaires de l'autorité publique, et donc ils le font dans un cadre en tant que fonctionnaire et service public, fonctionnaire militaire et, et dans le cadre du service public. Ni Gérald Darmanin, ni nous, ni moi, ne contrôlons les manifestants. Par contre, nous, nous avons le contrôle, en théorie en tout cas, nous le contrôle parlementaire, à tout le moins, euh, pour, me, pour le, Gérald Darmanin le contrôle hiérarchique direct, hein, euh, sur les policiers, policières et gendarmes. Donc, s'il y a un paramètre sur lequel on a la main directement, c'est celui-là, sur comment, justement, on fait usage de la force. Le problème, c'est pas l'usage de la force, c'est de le faire dans le cadre réglementaire, c'est-à-dire proportionnalité nécessité. Ce sont deux, les deux critères les plus importants, il y en a d'autres, mais c'est les deux plus importants, euh, à mon sens. Depuis euh, plusieurs années, quand même, la science sociale euh, nous a appris, euh, en termes de psychologie des foules, de, de fonctionnement d'une foule dans une manifestation, que la manière dont on va positionner le dispositif d'ordre public, dont on va positionner la force publique, policiers et gendarmes, va avoir un impact sur le comportement des manifestantes et des manifestants, et y compris de ceux qui sont venus pour en découdre et pour être euh, violents. Donc, sachant ça... Il faut peut-être qu'on regarde euh, comment on opère du coup, comment on fonctionne. Et il y a deux euh, grands euh, grands axes, celui euh, d'une politique euh, de désescalade qui est pas toujours euh, fonctionne parfaitement, mais en tout cas cette volonté d'aller dans une politique de désescalade, de dire voilà, nous avons la main sur la force publique, donc on peut faire euh, bouger le dispositif euh, pour faire en sorte que les tensions n'augmentent pas, ce qui évite des blessés côté manifestants et aussi côté policiers et gendarmes. Et à l'inverse, vous avez une doctrine d'escalade. Qui vise à aller à l'affrontement, au contact, c'est celle qui est opérée, dont la plus emblématique est celle de la des brigades anti, enfin euh, des brigades de répression de l'action violente, les fameuses braves les M. M. Oui, il y a des L aussi, bon, voilà, mmh. bon, concerne, mais, oui. différentes dénominations, euh, qui est précisément de dire il y a euh, des éléments perturbateurs euh, qui euh, s'en prennent aux biens, voire aux personnes, effectivement sur les policiers. Il faut absolument qu'on interpelle euh, dans la manifestation. Or ça, quand on fait ça, au milieu de la foule, quand la brave fend la foule. Euh, et, et où il y a des gens qui, qui ne sont pas du tout des casseurs qui sont là juste pour manifester qu'est-ce qui se passe Vous avez un mouvement de foule et ça provoque en général une, une, des manifestants qui étaient venus là pacifiquement vont se solidariser avec ceux qui euh, en voulaient s'en se, prendre au bien ou aux policiers et donc vous allez avoir un problème qui va être agrandi, augmenté et c'est ça tout, la, tout, tout, tout, tout le problème. La question Alors, que je vous Est-ce qu'on peut faire différemment Oui, j'en suis convaincu. La question que je pose à ce moment-là. On verra si on peut faire différemment. On verra. On réfléchira à ça parce que c'est intéressant. Bah effectivement. Le but. Mais... Hein. Oui. Euh, J'aimerais euh, juste remonter à ce que courant. vous dites, euh, Monsieur le Député. C'est à ce moment-là, euh, on a cette, cette nécessité, je, je pense, euh, de devoir interpeller les gens qui, qui, qui commettent des exactions, des délits contre les biens ou contre les personnes. Ce sont des gens qui sont souvent en vêtus de noir, etc., qu'on a énormément de mal à retracer à l'enquête. Et encore Donc, une fois, ne sont pas là pour participer non, non, à la manifestation. La question que je pose, c'est comment on fait si on ne voit pas à leur contact pour les interpeller à ce moment-là Puisqu'on sait très bien que l'enquête est très complexe à mener, voire quasi impossible. On a, à mon avis, je ne connais pas les statistiques, hein, mais je pense qu'on a très peu de résultats sur des enquêtes de long terme, sur des gens qui ont dégradé ou commis des violences sur les personnes, dans une foule, et qui sont tous habillés euh, de, de façon à peu près similaire, en etc. Ouais. Non, mais c'est compliqué. Je ne dis que pas simple. que ça n'arrive pas. Heureusement que ça arrive. On a des services de police, d'enquête. J'espère. Et, et je, je tiens toujours à les mettre à l'honneur qui, qui, qui, qui font le job et qui le font le mieux possible. Mais comment on fait si on si n'arrive pas, effectivement, à aller dans l'investigation On est obligé, bien obligé, à un moment donné, d'aller au contact de ces personnes-là pour les interpeller. Comment on fait, sinon, si on ne fait pas fait ça, alors, du coup C'est vrai. Vous voulez que je réponde tout de suite ou on fait tourner la. Bah, euh, on va ré... <rire> Vous allez répondre, Père, on va faire un peu de pub. Attendez, bah, on fait un peu de pub et. J'aurais préféré que la pub, mais bon. Mais Hugo Bernalicis, vous allez pouvoir répondre, ne vous inquiétez pas. Bien, Hugo Bernalicis, vous avez la parole puisque vous l'aviez demandé. Allez-y. Pardon. Oui, oui, euh, oui. j'ai la parole parce que je l'ai demandé, effectivement, comment on fait pour les individus qui sont, qui veulent en découte, qui sont là dans la manifestation. Oui. Alors je ne vais pas vous faire un, un de son d'ordre public, C'est pas mon, mon métier, mais de ce que oui, j'ai pu observer... Oui, vous, vous travaillez beaucoup sur ces questions. Bien sûr, bien sûr, mais de ce que j'ai pu observer, il y a plusieurs oui. techniques qui sont pas euh, à 100% efficaces, mais en tout cas, je crois elles emportent euh, plus d'efficacité d'un point de vue de la désescalade, de l'apaisement, euh, qu'autre chose. Il y a un premier élément... Euh, c'est de, de faire en sorte d'essayer de euh, désolidariser les éléments les plus euh, virulents envers euh, les, les les policiers et les gendarmes euh, de, du reste de la manifestation pacifique c'est un plus peu faire... ce qui se passe là j'ai vu parce que Alors, ouais, euh, euh, les casseurs sont quand même très en avant très en Alors, avant de la manifestation il y a le cortège de tête il y a le cortège de tête oui. et donc ça c'est assez euh, rodé je vais dire et compris avec les syndicalistes hein, parce oui. que oui. les syndicalistes d'accord moi je pas... avec la police je... ah, oui mais mais mais je ça ne faut souligner aussi je pense je tiens à vous dire je vais le dire tout de suite pour éviter petite respectant. polémique, sais, je ne sais pas ou si des gens croient ça de, de la part de la France Insoumise. Nous n'appelons jamais, nous n'appellerons jamais, ni à casser des banques, ni à acheter des pierres sur les policiers et les gendarmes. C'est pas nos modes d'action. Nous on appelle aux manifestations, point. Éventuellement au blocage des raffineries, c'est vrai, je, je confesse. Euh, mais, oui, parce que mais... vous dites que les policiers tuent aussi. Euh, ben, c'est vrai. Bah on ah va pas revenir à mais, je... mais, je... mais c'est factuellement vrai, mais c'est pas grave. La question c'est est-ce qu'ils sont légitimes à le faire mm. quand ils le font Encore mm. une fois, proportionnalité nécessité, c'est ça la question de, de, de fond. J'imagine que quand il y a une attaque terroriste, euh, si le terroriste est abattu parce qu'il a une arme à la main, euh, personne ne va... Va, se, va se, se poser de questions en disant, bah oui, il a été tué, bah bien sûr qu'il a été tué, et c'était nécessaire et proportionné. Bon, je clôt le, le, le, le sujet oui, là-dessus. Parce que c'est pas. Le mettre sujet. mettre en, en, en retrait euh, les éléments les plus perturbateurs, ça veut dire que parfois. Le, les gendarmes, euh, les policiers qui sont là doivent faire un mouvement de recul et de ne pas aller au contact pour justement les amener vers eux et ensuite pouvoir les, les dissocier du reste du cortège. C'est pas toujours comme ça que ça fonctionne, c'est pas comme ça que fonctionne la BRA, oui. par exemple. Elle va immédiatement au contact qui provoque encore une fois les mouvements de solidarisation. Hier par exemple, de dans cristallisation. la manifestation à Paris, j'y étais, je oui. suis allé voir, en tête de cortège, c'est ce que faisaient les policiers. Ils, oui. reculaient, ils, oui. reculaient, ils oui. reculaient, ils avançaient, ils reculaient, ils avançaient pour essayer de diviser effectivement, d'écarter de la manifestation en elle-même, les perturbateurs, les casseurs, qui étaient là pour casser. Ils ont essayé, puis non, ils ont arrêté d'essayer. Parce que moi, j'ai fait toute la manie bah, oui, oui, soir, et soir. Ils ont arrêté parce qu'il arrive à un moment où la confusion règne. Mais oui, mais la confusion, elle dépend euh, mm. de l'action aussi euh, des policiers et des gendarmes. Moi, j'étais place d'Italie, j'ai suivi le parcours. Je savais même pas que FO et la CGT avaient été déroutés sur d'autres cortèges. Ouais. Bah, je l'ai ah. su parce que des militants mm. me l'ont dit que je mm. me suis renseigné. Euh, mais spontanément, je ne le sais pas. J'arrive place d'Italie, aucun mm. message. C'est la fin du parcours officiel. Personne ne me dit un, que c'est la fin du parcours, deux, qu'on doit se disperser que je dois rentrer chez moi, a la fin du parcours, c'était partout. Hein. On savait que, bah, euh, on connaissait le parcours le parcours. Hein. Pardon. Hein. Bah, D'accord, mais euh, invalide place d'Italie, c'était le parcours. D'accord, sauf qu'une fois que j'arrive sur place, déposé. Écoutez, une fois que j'arrive sur place, oui. il n'y a aucun message oui. de la part de l'autorité publique pour dire que c'est fini, pour dire que c'est fini, de rentrer chez soi. Par bah. contre, je vois d'autres messages. Je vois des charges de gendarmes qui foncent dans la foule pour aller attraper quelqu'un avec des lacrymos, des grenades de désencerclement euh, qui sont qui sont jetées comme ça. Alors parfois de manière réglementaire, parfois un peu moins, donc dangereuse. On voit des feux euh, qui sont déclenchés, les policiers qui vont autour pour les, les circonstruire, pour que les, les pompiers puissent intervenir. Et en fait, pas d'intervention des pompiers, on laisse brûler alors, sur tout le reste de la manif. J'ai vu le dispositif des pompiers qui accompagnent les policiers. Est-ce qu'à un moment donné, on leur dit, n'intervenez pas Je crois, Mais incroyable. Incroyable. Alors c'est incompréhensible. Pour terminer incroyable. votre démonstration, comment fait-on pour répondre à la question Donc, comment on fait Il y a des moments où il faut assumer, c'est ce, ce que font nos voisins, que s'il y a de la casse sur des biens, Mmh. Et ben on essaye d'appréhender les personnes à posteriori de la manifestation. Comment on peut faire ça Il y a des techniques d'enquête qui fonctionnent assez classiquement, mais qui ne sont pas forcément déployées. J'ai souvenir que, début du mouvement des Gilets jaunes, il euh, mmh. y avait les, les services de renseignement qui avaient pu opérer sur des interpellations de cinq euh, personnes d'extrême droite qui étaient venues, vêtues de noir euh, mmh. euh, mettre la pagaille, etc. Et qui ont été parfaitement identifiées à posteriori de la manifestation et interpellées mmh. et confondues euh, devant devant la justice, donc on sait le on sait le faire je sais que sur les plateaux d'anima on n'arrive pas forcément toujours à savoir qui sont derrière les cagoules, mais des fois euh, on, des fois on a, on on a des vraies choses bon, deuxièmement, ouais. j'ai vu que les gendarmes à saint soline avaient utilisé des produits marquants bon je suis pas un grand fan des produits marquants, mais il peut y avoir des des, des, des, des méthodes qui permettent de différer. Comment Pour éviter... on teste ces produits, l'utilisation de ces produits, vous êtes d'accord, vous mmh. Moi, je vous dis juste qu'il y a d'autres méthodes. Et je pense que la principale mmh. méthode, c'est le dispositif en lui-même. Mmh. Plus vous mettez un dispositif en retrait, Moins il y a de contact moins ceux qui veulent en découdre peuvent le faire avec les, avec les, les, les policiers et les gendarmes. Et s'ils le font, ils s'isolent eux-mêmes du reste de la, de la manifestation. Ceux qui veulent en découdre en découdront. Ils ont de toute façon en contact, mais, si ce n'est pas des policiers, non. ce sont des biens, des, des, Alors, des, des commerces, mais des choses comme ça. Et à je, un moment donné, on ne peut pas écoutez, tout laisser faire non plus écoutez, dans, dans les attaques sur, sur les GC, C'est ne peut pas tout laisser euh, faire. L'image a tourné, la brasserie, la rotonde, les policiers sont devant pour protéger le bien. Ouais. Protéger le bien, et ils ouais. ramassent euh, ouais. toutes sortes de projectiles, des peintures, des, toutes oui, sortes oui, de projectiles, oui, oui. Hein, euh, depuis le projectile le plus inoffensif jusqu'à des pierres et même plus encore. Euh, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent se retirer? Ils doivent, qu'est-ce qu'ils doivent faire, les policiers? Ben, là, il faut tenir la position, en l'occurrence. Tenir la ils position? Ils sont, une fois qu'ils y sont, si vous voulez qu'ils fassent d'autres. Ben oui. Mais, mais surtout, euh, il faut ensuite qu'il y ait de la communication et des messages pour les manifestants en disant aux autres, allez-y, avancez, continuez. Il n'y a pas de communication, mais, il n'y en a jamais. Bah, c'est insupportable, M. Baudin. c'est impossible. Tout de suite. Mais c'est impossible. Les mégaphones le ça existe Comment voulez-vous que les manifestants viennent passer au, au, au, autour de ces affrontements entre euh, les policiers et les ben, Si S'ils veulent isoler, il faut qu'ils qu qu coupent le cortège, mmh. ce qu'ils font souvent, en fait, en oui, réalité, les policiers. Mais bon, enfin, c'est pas facile. Mais, sa mais sauf que, pourquoi c'est pas facile parce qu'ils le coupent sans explication. Vous avez des rangées de CRS ou de gendarmes mobiles qui viennent là, en plein milieu, mmh. et qui viennent au contact, donc les gens se disent « Quoi, quoi, ils nous bloquent !» Forcément, y compris des gens syndicalistes, bien formés, qui sont mmh. pas du tout venus là pour casser quoi que ce soit, euh, le prennent pour une provocation. Encore une fois, Alors, je, donc, je, donc, je voudrais, quand, quand vous n'êtes pas, oui. je veux dire, à un moment donné, il faut que les messages... Mais c'est une question que je, voulais, que je me posais au début, euh, on en est au, au onzième, hein. ouais. euh, c'était la onzième mobilisation hier, onzième manifestation de masse. Hein. Euh, au début, il n'y avait, pas de, il avait pas, de casseurs, pas de problème, pas de casseur, pas de problème. Pas de casseur, pas de problème au début. Mais non, rappelez-vous. Il n'y avait pas d'affrontement depuis que les casseurs, casseurs sont arrivés. Depuis que les casseurs sont arrivés dans les manifs. Non, euh, non, ils n'étaient pas là. Depuis que les casseurs sont arrivés à des manifestations, il y a des affrontements et parfois c'est vrai, c'est vrai. Il y a des manifestants qui se retrouvent mêlés à ces affrontements. Est-ce que c'est la responsabilité de la police Je pose la question. On a eu quand même quelques exemples oui. euh, où euh, l'usage de la force par la police n'a été ni proportionné, euh, ah, mais ni ça, légitime. Donc c'est possible. Euh, c'est pas uniquement la responsabilité des casseurs qui peut expliquer l'usage de la force. On a eu beaucoup d'exemples de, de, de vidéos, d'enregistrements qui montrent que l'usage de la force, notamment par les bravets, mais par d'autres unités non spécialisées, n'était ni légitime, ni nécessaire, ça, ni pas proportionné. Sujet, donc On ne peut pas le renvoyer uniquement non, mais à des forces extérieures Je dis que les responsabilités sont peut-être partagées. Ah, Est-ce est que les responsabilités sont partagées au moins partagé. Mais encore une fois, je reviens sur un truc, c'est que. Au moins le partagé, c'est pour vous, non. Mais c'est pas ça, vous, on ne peut pas faire un signe égal entre les oui. deux. J'y reviens, ah, j'en oui. vais revenir encore une fois. Oui, le le ministre de l'Intérieur ne contrôle pas les manifestantes et les manifestants, ni les casseurs, ni. ni mais il moi non contrôle plus. les forces de l'ordre. Exactement. Et puis on perd beaucoup de temps. Donc c'est pas mettre qui de l'œuf ou la boule oui. est arrivée oui. hein. En fait, oui. c'est pas très important. C'est juste qu'à un moment donné, quand il y a des violences, elles se montent les unes par rapport aux autres. C'est exactement la même chose dans les propos politiques, quand ils se montent les uns par rapport aux autres. c'est On sait pas on va s'arrêter, à un moment donné, faut dire stop. Moi, que ce que disait Jacques Maillard, et c'est fondamental à mon sens, et c'est là-dessus qu'il faut que porte le vrai débat. C'est la professionnalisation des unités qui, qui, qui opère sur le maintien de l'ordre. Ça, c'est un sujet et sur lequel il faut qu'on qu travaille. Et qu'est-ce que vous voulez dire là-dessus – Eh bien écoutez, moi je, je suis d'avis, euh, en préparant cette émission, il était question de dire euh, quelles sont les solutions, oui. où est-ce qu'on oh, va aller ben, ?– attendez, il est 27, la deuxième partie c'est les solutions, vous bon, avez eh raison. – non, non, non, non, rien, non, mais mais mais mais je, non, non, mais vous avez entièrement raison, et puis question… – euh, On a commencé à l'esquisser quand même sur les techniques, euh, euh, euh, oui, oui, euh, on a commencé à l'esquisser, moi j'ai deux trois questions quand même. Est-ce que la force est dirigée vers les plus dangereux ça c'est la ou, euh, ou d'une manière indistincte, c'est la question que je pose. Bah, – Le lacrymo oui, est pardon part question. Euh... Et puis il y a eu, eu une autre question, c'est euh, l'emploi de, de, de cette force, est-ce que les règles de maintien de l'ordre sont piétinées bah, C'est quand même une question que je voudrais qu'on qu pose aussi, euh, pour être euh, équilibré, ça me paraît logique. Euh, et bien, on va les poser. Il est, Il est 11h31. Alors, euh, je, je, je voulais poser euh, plusieurs questions et euh, je, je l'ai posé. Est-ce que la force est dirigée vers les plus dangereux dans ces manifestations Oui ou non Vous dites non. Bah, elle, elle est pense. indistinctement euh, euh, dirigée. Quoi. En fait, ça dépend des techniques employées, mais par exemple, le gaz lacrymogène, oui, euh, par définition, oui. euh, c'est indistinct. C'est-à-dire que vous balancez du gaz lacrymogène en espérant que les gens s'en aillent. Quoi, voilà. euh, Alors, on, on remarque qu'il y a moins de LBD utilisés hein, dans ces manifestations. Euh, auparavant. Mieux. Et il y a moins d'œil perdu. Oui. Bah oui. bah c'est bah oui, ouais, tant c mieux, mais c'est pas... bien aussi. Ah. C'est tant bah, mieux, mais il faut le dire aussi. Bah, J'ai ah, bah, commencé par oui. tant mieux. <rire> C'était mon premier bon, mot. Euh, euh, la bon. preuve, c'est qu'on sait faire du, du, du maintien de l'ordre sans LBD. Là où nous disait, hein, sous Christophe Castaner, que s'il y avait plus LBD, oh mon Dieu, ce serait l'apocalypse. Hum. Ah bah non, c'est pas l'apocalypse. voilà, Un point pour moi, euh, un point pour la France insoumise. Bah, je me, bon. me permets de nous attribuer nos propres points. Alors, question, est-ce que les règles du maintien de l'ordre sont piétinées Oui. Oui oui ou non Non. Non, non. Ah enfin... Non, Et là encore, ouais. il faut faire pas... Il faut, faut la nuance. Exactement, oui. mais exactement. On, on en parlait un, un tout petit peu en, en antenne, mais euh, dans le nouveau schéma du matin de l'ordre, il est question, effectivement, mon dieu, d'avertisseurs, de choses comme ça, qui peuvent oui. prévenir la foule, de mouvements voilà. à la police, de choses comme ça. Une meilleure communication voilà. euh, dirigée vers les Est-ce qu'on a ça aujourd'hui Je n'en ai pas vu. Je n'étais pas encore dans la manifestation, mais je oui. n'en ai pas vu dans les Moi images. Moi non plus, je n'en ai pas vu. J'ai regardé hier, j'ai voilà. J'étais euh, sur place, j'en ai pas vu. Après, de façon naturelle, pardon, mais j'ai du mal à croire que des policiers... Euh, vont euh, faire usage de, de, de la force, de violence, de façon euh, indiscriminée euh, sur des sur manifestants. Alors, question Mais, complémentaire. Effectivement, comme l'a dit M. Oui. effectivement, quand on envoie du gaz lacrymogène, on est, ça se disperse et ça va effectivement sur des est personnes. Est-ce que vous comprenez que les forces de l'ordre se sentent montrées du doigt et soient exaspérées aujourd'hui où oui, Jacques Zemaillard. Oui. Euh, elles ont affaire à des contradictions très fortes. Elles ont affaire d'abord à, à une situation qui est politiquement mmh. bloquée. Mmh. Et donc, eux doivent gérer, par le maintien de l'ordre, une situation qui est bloquée. En plus de ça, vous avez une seconde dimension, qui est la dimension de la spectacularisation de la violence. Mmh. Vous regardez les chaînes d'information en continu, vous voyez des dégradations et donc une pression politique. et eux ont une vois pression, des une de poubelle, surtout. Eux ont une pression, Dès qu'il y a une, une... flamme, il y a quatre caméras qui arrivent. Voilà, et eux ont et une des pression euh, des Comment caméras et des députés. Et des députés qui arrivent. C'est assez vrai, est c est c est assez vous, vrai. vous avez raison, c'est assez vrai ça. Mais c'est important dans une démocratie. Oui. Mais Et vous avez en même temps des caméras qui les filment pour qu'ils soient irréprochables. Donc mmh. ils ont des contradictions euh, extrêmement importantes à gérer, et ça il faut le reconnaître. Ils ont également des situations de violence. À gérer. Mmh. On, il y a eu les, les journaux de marche des CRS qui ont été diffusés par le journal Le Monde. On voit bien à quel point ils ont pu être mis en difficulté physiquement dans nos nombreux Et situations. moralement Exactement. Ça, c'est indéniable. Et donc, cette dimension-là, elle est d'ailleurs pour partie euh, construite par la situation politique, par le, mmh. le, la stratégie de maintien de l'ordre de leur ministre de l'Intérieur. Mais pour autant, on ne peut que constater qu'on euh, a des comportements de certains fragment des forces de l'ordre, souvent les moins professionnalisés, on peut penser soit du côté des Bravem, les plus proactifs, soit les BAC, euh, jour, nuit, qui viennent en appui euh, des forces professionnelles, de Mais sur les motos à l'arrière, sont souvent des membres de la BAC. Hein oui, voilà. Bon, tout, non, tout... les Bravem. Ils viennent pas de la BAC, les Bravem. Ils viennent des compagnies d'intervention. Il est de... Au capitaine. Il y a aussi des, très des, peu des, des membres des de et la débats. je vous assure, mais très, très, très, peu. Hein. très très peu. Très peu, peu c'est vrai, c'est sûr qu'elle ça revient même. Et de ce point de vue-là... Normalement ils sont professionnalisés, mais ça c'est notre histoire. Donc on peut se poser la question du type de professionnalisation que ça représente, du respect des règles de déontologie, et de ce point de vue-là... Ces policiers s'exposent eux-mêmes à la critique. Et ils exposent eux-mêmes à la critique l'ensemble de l'institution. Quand en plus de ça, vous avez un ministre de l'Intérieur qui ne reconnaît pas euh, ses euh, erreurs, ses fautes, professionnels de la part des fonctionnaires, vous retrouvez dans une situation qui accroît les tensions. Bien. Mais des Pour enquêtes ça... sont ouvertes, tout de même, quand il y a faute grave. Hein. Euh, oui. oui. Je dirais juste que fondamentalement, euh, je rappelle toujours une chose, c'est que euh, on nous l'apprend on, on, on, on nous, nous uh, policiers, une arme n'est pas dangereuse en tant que telle. Elle n'est pas dangereuse. C'est la façon dont on l'emploie, dont on va l'utiliser. C'est comme tu le, platan au route, hein. ah, la le platane de oui, banane. C'est exactement le platane. C'est pas le responsable, ou... le responsable de la mort. Hein, Donc le dégât hein. d'un LBD utilisé et pas le même euh, hein, c'est pas la même chose qu'un qu ton utilisé bon je suis d'accord ouais, oui. euh... et, et, et celle du 9mm c'est pareil il ah bah, y a ouais. la gradation dans les, dans, les, dans les armes dont on dispose mais, non, mais, je, je, mais je les para... deux sont non, vrais mais là ouais. j'ai paraphrasé le, le, le fait de dire la question de, de début c'était est-ce qu'on doit euh, supprimer les braves, pas les supprimer etc moi mmh. ce que je veux surtout dire c'est que c'est pas tant les, les braves en tant que tels qui, qui, qui sont potentiellement dangereux c'est la manière dont on les utilise à, à un moment donné ouais. pourquoi il faut revenir à l'origine, pourquoi est-ce qu'on a créé les braves On a créé les braves, créé oui. les braves parce qu'on avait besoin de mobilité, et on avait besoin de légèreté ce que ne sont pas capables de faire les compagnies de CRS ou les gendarmes mobiles. Lorsque vous, vous déplacez une compagnie de, de gendarmes mobiles ou de CRS, oui. c'est euh, plusieurs camions, ce sont des, des, des mecs qui sont équipés avec 10 kg chacun, etc. Donc il a été fait le constat qu'on avait besoin de mobilité, de, de gens qui sont en capacité de se déplacer mmh. très rapidement dans un endroit, euh, notamment à Paris, et, et de façon légère. Donc on a utilisé, on a, on a inventé euh, ces Bravem. Ces Bravem, elles ont pour mission, euh, quelle mission Elles ont pour mission d'aller au contact. C'est leur mission principale, c'est d'interpeller les éléments violents d'une d'une manifestation. Oui. Donc leur création est consubstantielle à l'usage de la force. Euh, ça c'est c'est une réalité à un moment oui, donné. Oui. On est tous d'accord. Le problème c'est quand effectivement l'usage il est disproportionné. Mm. Et, et, et pardon moi j'ai toujours cette, cette image. Genre, je sais plus si c'est un membre de la MRP ou pas, mais de, de de de de ce SDF qui était au sol avec euh, pardonnez-moi l'expression, mais toute sa mm. maison sur le dos et qui était moqué, mm. raillé, etc. Moi je, je j'ai pas de mots pour décrire ça en fait, le policier que je suis a honte de cette situation donc mmh. ça effectivement, ces débordements doivent être euh, sanctionnés euh, administrativement, déontologiquement et aussi judiciairement s'il si y a une faute et ça me permet de faire une, une transition qui est à mon sens tout aussi importante que l'utilisation des, des forces de l'ordre, c'est effectivement le rôle de l'IGPN et de l'IGGN. Mmh. Et là euh, on doit avoir... Une inspection générale de la police nationale IGPN oui, voilà, et son et sont, et sont pendant au niveau de la gendarmerie nationale voilà. il y a eu une évolution récente quand même puisqu'on mmh. a aujourd'hui à la tête de l'IGPN un magistrat, oui. et en numéro 2 de l'IGGN, un magistrat également. Ce sont des évolutions qui, qui vont porter oui. leurs fouiller dans le temps, etc. Ce que je veux dire juste, c'est qu'il est fondamental pour les citoyens d'avoir une confiance absolue dans les organes de contrôle de la police. L'institution, Les institutions doivent absolument donner les moyens à ses euh, services de fonctionner de façon normale. La question que je pose aujourd'hui, est-ce que l'IGPN a les moyens de mmh. travailler euh, sur des périodes de crise telles que celle-ci À titre personnel, je n'ai pas de doute qu'en quant au fond de leur travail, je suis persuadé que les enquêtes sont faites euh, correctement. Donc, de, de leur honnêteté morale Exactement, euh, et professionnelle. Hein, Ce sont de des leur de euh qui sont recrutés en tant que tels. Euh, et je, je l'ai fait, vous avez cité mon livre en début d'émission, je oui. suis moi-même allé à la rencontre de, de, de personnes qui travaillent <rire> justement euh, euh, pour euh, avec euh, avec l'IGPN, notamment des magistrats. Et j'ai un magistrat qui me, qui me disait qu'il n'avait pas de soucis sur les procédures euh, gérées par l'IGPN. Maintenant, la question qu'on peut se poser, est-ce est qu'ils ont les moyens nécessaires Sur les moyens, je, je partage... Euh, non, je, pas sur les moyens, mais est-ce mais... que vous avez des doutes sur la probité de ceux qui sont appelés à juger les actes des policiers et gendarmes Juste un petit aparté, ouais. euh, on, on, on se doit aussi... Euh, l'institution police se doit aussi de donner les moyens à l'IGPN oui, de fonctionner. Mais ça, mais je alors, je vous dis pourquoi. Je parle notamment du Rio, par exemple. C'est toujours un problème qu'on a encore aujourd'hui. C'est le matricule, et, enfin, le et, matricule oui. On voit encore aujourd'hui des, des images avec des policiers qui n'ont pas le Rio. Et oui. ça, je ne le comprends pas en 2023. Alors, c'est une obligation. Que les légale. hiérarchies ne soient pas strictes avec les, le, leurs effectifs et leurs encadrements. Oui. Et donc, le rôle de la hiérarchie, c'est d'imposer ce Rio pour que derrière l'IGPN puisse faire un travail effectif, correct. Et c'est comme ça qu'on arrivera à avoir une, une IGPN légitime. Vous avez un doute sur la probité de Alors, en fait, il y, y a ce qui s'appelle la théorie des apparences, qui s'applique notamment à la justice et aux magistrats, sur la, la, la garantie d'indépendance. Euh, normalement, les enquêtes sont censées être faites de manière indépendante, mmh. euh, de l'exécutif euh, et, euh, et de la hiérarchie, y compris policière. Mmh. Euh, et donc, euh, l'IGPN ne donne pas ces garanties d'apparence d'indépendance à tout le moins. Et c'est déjà un premier problème. -à -dire donc on, on était en on... doute euh... Non, non, attendez, je suis en train de bah... vous dire que le soupçon... Et il peut être, il peut pour se poursuivre par cette construction. Donc vous là. avez des soupçons. Mais c'est en en un magistrat à la, la tête de ces inspections, ça. C'est un magistrat, un policier ça, bon, oui. qui vient du cabinet de Gérald Darmanin. Mais bon, c'est pas un détail quand même. Euh... Oui, oui. Petit détail. Je suis désolé, je, je, je dois le dire aussi bon, Les magistrats sont pas des saints non plus, ce sont des hommes et des femmes qui sont aussi pris dans des contradictions, qui ont une vie, une carrière, et je l'ai dénoncé d'ailleurs dans une commission d'enquête que j'ai présidée sur l'indépendance de la justice, où quand vous avez un, un, un monsieur Van Rienbeek qui vous dit quel est le prix de l'indépendance d'un magistrat du siège qui est statutairement indépendant, il vous répond sa carrière. Donc, c'est pas vrai que ce soit si simple que ça. Oui, Et donc, euh, c'est pour ça qu'on a demandé sont à. Ils sont ces magistrats à, ou pas À augmenter le niveau. Non, mais je dis ça comme ça, pour sourire. On va rester sur le, le. Je dis ça pour sourire le... Il faut qu'on augmente les garanties d'indépendance. Oui. Quand bien même les soupçons seraient avérés ou pas. Mm. Ce qu'a fait l'Angleterre. Et c'est pas non plus génial ce qu'a fait l'Angleterre. C'est pas, voilà, le, le sacro-saint. Ils mais... ont aussi des problèmes actuellement. Ben euh, oui, sur... Bien sûr qu'ils ont des problèmes oui. parce qu'ils n'ont même pas assez de moyens. On y revient au problème, c'est qu'ils <rire> n'arrivent pas à gérer eux-mêmes tout la, le flux de, de plaintes qu'ils euh, qu reçoivent. Euh, comment on fait? Il y a un contrôle externe qui existe aussi dans ce pays s'appelle le contrôle de la défenseur des droits. C'est Claire Edon qui est à la tête de, de, de l'institution, et qui n'a mais pas du tout les moyens de faire son contrôle. Enfin, moi je suis allé les voir plusieurs fois, le nombre de personnes qu'ils ont par rapport au nombre de signalements qu'ils reçoivent, c'est impossible de faire son travail. Est, impossible. est ce les moyens d'ailleurs du défenseur des droits Pardon, Je pose une question. Alors, Écoutez, c'est dans le budget euh, chaque année qui est voté à l'Assemblée Nationale, euh, ça dépend des services du Premier ministre enfin d un, d un, quelque chose qui s'apparente à ça dans le budget c'est pouvoir c'est pas public, le ministère ça. de l'Intérieur en tout cas hein. Non. non. Ah. Euh, mais chaque année je dépose des amendements pour oui. qu'il y plus de moyens sur la base des demandes de la défenseur des droits et, et chaque année on se fait jeter Voilà. donc à un moment donné il y, y a une responsabilité politique aussi à ce niveau là et donc moi je suis pour supprimer l'IGPN tel qu'elle est aujourd'hui à l'intérieur aujourd du ministère de l'Intérieur qu'il y a un contrôle externe renforcé et qu'il y ait les moyens de prononcer euh, les sanctions de manière indépendante suppression, suppression de l'IGPN avec un. Hein, dans sa mission de contrôle individuel, les actes individuels faits par les agents parce qu'il y a une mission d'inspection euh, oui. sur les budgets, etc. que moi, elle me pose pas de problème qu'elle reste, évidemment. Non, je, je suis pas d'accord on ne naît pas enquêteur, vous savez, moi j'ai été enquêteur pendant 15 ans euh, on ne se fait pas enquêteur comme ça du jour au lendemain les, les enquêtes, les investigations, c'est quelque chose qui, oui, qui un se métier. travaille, c'est un métier, qui s'apprend évidemment. Et qui se, et qui, et qui, je, qui sur l'enquête de... je préfère encore que ce soit les services de la PJ comme c'était le cas pour Steve Canisao à Nantes puisque je vous rappelle qu'il y a eu d'abord une première enquête judiciaire côté IGPN qui a pas été qui n'a pas pu aller visiblement au bout de, des investigations. Au début, c'est l'enquête administrative, je crois, qui, non, qui a des était moyens limités quand oui. même. Non, c'était les deux. Alors, c était, c était, attendez, attendez, deux. on ne va pas entrer dans De détail. oui c'est la politique qui a pris le volet, moi je suis pour le dépaysement des je affaires oui. aussi. Oui. Je, je, je pense bon, qu'il y, y, y a beaucoup de règles de conflits d'intérêts, en effet, qu'il qu faut mieux gérer. Je pense que sur, sur cette question de, du contrôle interne... Euh, oui. euh, premier point, je, je, un collègue a fait une étude sur les, ces différentes instances au niveau européen et ce qu'il montre c'est que le défenseur des droits est celui qui a le moins de moyens euh, au mm. vu du nombre d'affaires qu'il traite donc il y a, il y a je crois euh, indépendamment de la qualité du travail qui est fait par euh, l'inspection générale de la police nationale ou la gendarmerie nationale sont quand mm. même des professionnels qui respectent des règles de déontologie, il y a cet enjeu là du contrôle mm. externe qui en France est faible comparé à d'autres pays européens or c'est essentiel. Deuxième point, c'est que l'une des leçons qu'on peut tirer du contrôle, c'est qu'il ne faut pas que des policiers enquêtent sur d'autres policiers. Pas uniquement des policiers qui enquêtent sur d'autres policiers. Ce qui veut dire que si on maintient euh, IGPN ou IGGN, c'est important que ces inspections internes aient des magistrats, des euh, spécialistes qui ne soient pas des policiers. Cette diversification, On que elle ça permet d'avoir... Hein, y a, y a euh... Ça existe, oui, oui, certes, ça, mais ça existe, de... du jour, ça existe de façon euh, limitée. Donc, ce qu'on apprend, c'est qu'en Angleterre, par exemple, vous avez une inspection forte externe, l'IOPC, euh, Independent Office for Police Conduct, 1000 personnes, et vous n'avez que 25% de policiers à l'intérieur. Donc... Toute l'idée, elle est de comment est-ce qu'on arrive à mixer des profils professionnels pour que ce ne soit pas uniquement des policiers ou des gendarmes qui contrôlent des policiers et des gendarmes. Bien, il est 11h44, mais dis le quart. Nos dernières 10 minutes de pour vous c'est simple, un policier doit encaisser sans répliquer. Il doit pouvoir savoir le faire en fait. Quand on mm. fait du maintien de l'ordre, la réponse elle est collective, elle n'est pas individuelle. Parce que quand elle est que individuelle, quand vous êtes mis dans une situation de tension, euh, de violence, qui s'est... Qui, bah, ben, tout le monde est humain en fait, donc vous pouvez euh, vous pouvez craquer et, et, et, et ça, peut, conduire, mais comment, euh, ça peut comment conduire ça peut conduire à même et... formé à encaisser sans répliquer euh, Christophe Correl tout... tout ça c'est de la théorie à mon sens et, et ça va jusqu'à un certain point évidemment que les, les, les, les CRS, les gendarmes mobiles sont formés à ça effectivement, à, à, à recevoir maintenant quand vous avez des gens qui viennent avec des moyens incendiaires qui vous balancent des, des, des moyens incendiaires à un moment donné il faut quand même être en capacité de répliquer et Bien dire sûr, à sketch, pas, faut jamais répliquer mais je euh, je non mais, non, mais pas mais à un moment donné, interpeller les gens, enfin. Mmh. Donc. Euh, donc envoyer les moyens pour les interpeller bah, À un moment donné, il faut, il faut, il faut des moyens. Bah, oui. euh, maintenant, ça ne veut pas dire que euh, tout est parfait dans, dans ce qui se fait aujourd'hui, loin de là, et ce n'est pas, pas du tout mon, mon propos. Hein. Mais euh, je, je, je peux pas laisser dire qu'il faut savoir encaisser sans répliquer. À un moment donné, enfin, euh, je, je vois. On l'a encore dit tout à l'heure. Il y a, je crois, qu'il y a 150 policiers qui sont blessés oui. hier. Euh, il faut quoi en fait pour répliquer Est-ce qu'il faut un mort en fait pour pouvoir répliquer À un moment donné, je, je donc je pense qu'il y a des il y a des limites enfin, à tout. Et là aussi, il y a de la j nuance. J'espère que le raisonnement ne vaut pas pour les manifestants aussi. Ah non, mais évidemment. Il faut non, attendre un pour répliquer. Non, non mais vous voyez, voyez, voyez la problématique dans laquelle on se trouve <rire> et le phénomène aussi de radicalisation de beaucoup de personnes, de manifestation en manifestation, par rapport à ce que eux vivent. Et parce qu'eux voient aussi. Jacques De Demaillard, encaisser sans répliquer Oui, ça fait partie euh, du savoir-faire traditionnel des forces de l'ordre. Hein. Ce n'est pas leur unique savoir-faire, mais ça fait partie de leur savoir-faire, bien évidemment. Comme ceux tout à qui font d'ailleurs en... souvent entre mais, nous. Ils encaissent sans répliquer, bien souvent. Euh, je vais a, regarder ça. je peux vous dire qu'ils ont encaissé sans répliquer. Oui, il y a, y a un vrai savoir-faire capitalisé de la part des CRS et des gendarmes mobiles qu'il faut vraiment reconnaître. Euh, je pense qu'il y, y a trois points moi qui me paraissent importants. Le premier, c'est que euh, les interpellations, elles doivent être ciblées. Il n'est pas question de dire que aucune interpellation doit avoir lieu. Mais on a vu beaucoup d'interpellations préventives euh, qui s'avèrent poursuivies de rien du tout. Hein, de, de classement sans suite. Et ça, c'est un enjeu. De libération euh, immédiate, même. Voilà. Enfin, dans les 24 et, heures, c'est ça. Et donc, non. là, il y a, y a un enjeu, je, je pense que on a parlé tout à l'heure de, de risque de solidarisation. Effectivement, les gens viennent manifester avec plein de motifs différents. Et le fait de savoir cibler et éviter ces effets de solidarisation, sont centraux Le deuxième point, c'est que je pense que la communication était prévue dans un certain nombre de textes. Il y a eu un schéma national du maintien de l'ordre qui a été euh, édicté il y a, il y a quelques années, en essayant de tenir compte des erreurs commises lors des manifestations gilets jaunes. On se rend compte qu'aujourd'hui, euh, notamment à Paris, il y, y a quand même un manque de lisibilité. Ça a été tout, dit tout à l'heure, je crois, par euh, Hugo Bernalicis. C'est un enjeu central. Et ça, on retrouve la question de la solidarisation. Quand vous êtes perdu au milieu euh, de euh, la bataille, pour quelqu'un qui est venu manifester pacifiquement, vous êtes dans une situation qui vous, est potentiellement... Vous me, disiez, vous me disiez à saint soline l'ordre a été mieux, enfin le maintien de l'ordre a été plus efficace que euh, que dans les manifestations. Je, non, je ne dirais pas qu'il a été plus efficace. C'est-à-dire que je, je trouve que ce qui se passe à Paris, c'est que vous êtes dans une situation de désordre avéré, avec des débordements de la part oui. de certaines unités, qui est plus clair qu'à saint soline À saint soline -Solin, vous avez eu une stratégie de maintien de l'ordre qui a été une stratégie quand même au total très offensive. On regarde, il y a eu l'usage d'armes de guerre, mais euh, du point de vue des... Vous dites meilleure stratégie, vous me l'avez dit. Euh, je dirais, non, il y a eu Prépare moins de... Non, non, je dirais il y a eu moins de débordements. Euh, moins de débordements. C'est-à-dire, il y a eu une stratégie collective qui a été meilleure de ce que l'on sait, plus contrôlée. Euh, plus contrôlée. De... Alors, qu'est-ce que vous vouliez dire non, moi les je, je euh, Oui, j'aimerais juste revenir sur sur, oui. sur les, les gardes à vue qui finissent par euh, des oui. libérations sans poursuite, etc. Faut, là aussi, il faut faire attention aux raccourcis. Évidemment, il y a, y a pas de poursuite, il y a, y a pas de difficulté. C'est la décision des magistrats. Et les, et ils sont souverains là-dessus. Il y a pas de problème. Juste, il faut faire attention dans ce qu'on dit. À un moment donné, on interpelle des personnes. Il faut regarder dans quel cadre elles sont interpellées. Dans des mouvements de foule, dans des mouvements de manifestation. Oui. On, on va interpeller mm -hmm. une personne qui euh, a, a potentiellement, enfin, qui a commis un délit, etc. Elle est ramenée au commissariat. D'ailleurs, le problème, c'est qu'on n'arrive pas, sur ce temps de garde de la vue, à ramener la preuve de, de la commission mais oui. de l'infraction. Pourquoi mais Parce oui. que les policiers sont pris toujours dans le temps. C'est que ils interpellent, ils viennent, ils ramènent, ils, ils y retournent, ils retournent dans le manif ils retournent au commissariat. Et à un moment donné, ça, ça, ça ne suit pas, et c'est là qu'on a un problème en fait. C'est dans la restitution de la preuve. Et du coup, les magistrats font tout à fait leur travail. Après, il n'y a pas de difficulté là-dessus. S'il a pas, si là, la preuve de, de la commission de l'infraction n'est pas rapportée, les personnes sont libérées. Sont Bien pris. sûr. Mais ça ne veut ce pas dire logique, que ce sont mais... des interpellations qui ne devraient pas avoir lieu, euh, les policiers les font parce qu'ils les jugent utiles, parce qu'ils constatent des, des délits qui sont commis dans ces manifestations. Et heureusement qu'ils interpellent. Et, non mais oui, bien sûr, je suis d'accord. Donc il faut vraiment faire attention à ces raccourcis pour dire qu'il y, y a eu des interpellations qui ne devraient pas avoir Vous lieu. Vous n'êtes pas d'accord. C'est pas un si problème fait. de la preuve qu'on n'a pas, qu pas interpeller. On interpelle personne. <rire> — Ben non, mais... — On mais, a dit mais, nuance, nuance, ce matin !— Justement, ah, alors, allez-y si. allez allez euh, Remarquez, la milice, c'est pas tellement nuan nuancé, hein, la milice bah, privée. Euh, oui, mais vous parlez de nuance, je, mais enfin, je, les j filles, vous êtes la... champion de l'anti-nuance. Ouais, ben. Bah, des non fois, faut ne pas être nuancé pour faire ah, surgir bah, voilà. le débat. Donc, Donc, vous vous pas nuancé. le débat, je pense que c'est d'intérêt public bon, et d'intérêt général. Ça ça. Il y a une différence Parce entre que... être au pouvoir et être dans l'opposition et être parlementaire. Mais c'est encore de la nuance qui parfois bon, ne... bon. est plus complexe. Alors allez-y dans la le nuance. Euh, J'ai vu hier, j'étais au contact... Euh, euh, non, pardon, je n'étais pas au contact des gendarmes. Les gendarmes sont venus ouais. à notre contact, c'est plutôt comme ça que ça s'est passé. Et je les entends euh, dire, euh, là-bas, là-bas, je, je les vois pointer du doigt euh, quelqu'un qu'ils auraient repéré comme ayant euh, commis une infraction préalablement, jeter un projectile, etc. Le type en rouge, le type en rouge, je les entends distinctement, je suis à 2 mètres. Mmh. Et là, je les vois foncer. Et, et Sur le type en rouge Eh bien ils ont pris deux types en rouge. Bah oui. Bah. Euh, oui, mais les deux vont finir 24 heures au trou. Euh, Peut-être pas 24, 24 heures Ouais, 20 heures, allez, si vous voulez. Bon, je vous accorde bon, les 4 bon, heures bon, restantes. Bon. Euh, euh, euh, et ils n'étaient pour rien il ah bah, y en a au moins un des deux, visiblement, qui c était, était bon. pour quelque chose, et l'autre non. Oui, sauf que derrière, mmh. ils, ils iront quand même tous les deux en garde à vue. Et, et bon, Alors voilà. qu'est-ce que vous faites Vous laissez les deux euh... Bah Là, en l'occurrence, plutôt que d'être... Bah, moi, je n'aime je, je, pas trop les erreurs judiciaires, donc je oui, préfère mais... laisser les deux. Mais ça, c'est après une question de point de vue philosophique. Plus et trois coupes en liberté qu'un en prison. C'est ça. Une philosophie pénale. Quand même. D'un vieux discours d'un certain Maximilien Robespierre, accusateur public... Oui, ou fait euh, -il Maximilien temps. Robespierre, Vous oh, pouvez trouver d'autres exemples... Je continue, je poursuis. Oui. Alors, allez euh, en, en vous disant que c'est pour ça que dans la professionnalisation de l'ordre public, oui. Oui. Euh, il est peut-être nécessaire qu'il y ait aux côtés des unités euh, qui sont dans l'action en tant que telle d'autres qui font de l'identification et qui ne font... Que ça. Oui, avec Robespierre en ah, interpellait. Je que vous hein. expliquer. Ben non, on interpellait pas, on coupait la tête. C'était plus simple. Mais hein. ça, c'est en fin de parcours. Mais euh... oui, enfin. Vous pas pas, pas remarqué que hein. la justice était rendue plus rapidement. Et c'est pas, mais... pas Monsieur Robespierre lui-même. Oui. Je vais partir enfin, dans de, enfin, de nuance. Enfin, on va pas refaire un cours d'histoire. Vous pouvez, vous mais faudrait inviter enfin, mon collègue moins Il est il meilleur. Est comme Darmanin, c'est lui qui donnait les ordres. Oui, oui, d'accord. Mais donc, j'en reviens à ces interpellations, et c'est vrai qu'on a vu des tas d'images, des braves ou autres. On se demande pourquoi des gens ont été interpellés, des touristes qui passaient oui, par là, mais... des gens à qui on dit à, à l'arrière dans le camion, on sait que c'est pas vous, mais bon, maintenant que vous êtes là, il faut faire la fiche d'interpelle et, et la suite euh, déroule. Euh, c'est oui. ça la réalité aujourd'hui de comment ça fonctionne. Est-ce que c'est satisfaisant Est-ce qu'on peut se satisfaire que non. de ça Mais bien sûr bon, que non alors, du coup, Mais la question, à partir du moment où il y a interpellé. injustice on n'est jamais satisfait. Bon, sauf que tout ça, ça provoque de l'escalade derrière et de la radicalisation. Vous voyez, tout se tient en fait. Donc il faut être bien plus professionnel en la matière et il faut que les ordres qui sont politiques... Euh, ne soit pas de d'aller au contact, mais de vous garantir la une professionnalisation de la police. Ouais, et regardez, on si m'a compris bien évidemment euh, dans tous les domaines d'ailleurs. Ça pas Oui, je suis pour augmenter la ça. formation initiale à deux ans pour tout le monde bon, de base, et et pour aller pour euh, aller aller. Bah la formation continue et aller plus loin les pour, les pour la formation continue euh, avec des trois ans, quatre ans, bref, et des spécialisations. Mais euh, ça, c'est pas la police. Bah oui, monsieur, monsieur, en tout cas une police qui a les moyens de faire son travail. Il y a une police qui est les de faire ça. son travail, et qui a les faire euh, son travail, qui est de respecter les droits fondamentaux, l'équilibre des pouvoirs, euh, et tout un tas de, de, de choses qui sont comprises dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, auxquelles je pense que nous sommes toutes et tous euh, attachés. Donc, euh, l'enjeu, en, il est là, et quand vous avez un Gérald Darmanin euh, qui, qui, qui donne des ordres d'aller au contact, et que nous, on nous dit, ah bah oui, mais il faut appeler au calme, etc. J'ai entendu ça en commission des lois. Mais vous voulez que je fasse un appel au calme ce matin, chez vous Je vais le faire. J'appelle au calme, j'appelle au retrait de la réforme des retraites, euh, de, de la retraite à 64 <rire> ans. Et croyez-moi que ça va immédiatement tout calmer. Et vous n'aurez plus de casseurs, vous n'aurez plus non. de manifestations, vous n'aurez plus blessés dans la, dans la police et la gendarmerie. Bah facile, mais bah, c'est ça, c'est ouais. de la politique. Bien, euh, il est 11h57. Merci messieurs d'être venus nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio. C'est un débat intéressant, très intéressant, hein, parce que ça permet de réfléchir avec un peu de nuance, c'est vrai. Et 11h57, merci.